Mais dis donc, c'est vraiment un bot. Ok. Mais dun 1, Soleil 1, 2, 3, salé Ah bon soleil Oh <rire> Qu'est-ce qu'on les aime ces bottes Qu'est-ce qu'on les aime d'amour <rire> Qu'est-ce qu'on les aime Et là attention mmh. Voilà. Et ça, c'est fort. Ça, pour moi, c'est giga fort. T'envoies ton serviteur casser les gènes. Je trouve ça hyper balèze. Franchement... Oh, ça y est, je commence à voir. Ça y est, je commence... Ça y est Je commence à lire les matrices. Ce qu'il faut pour lui, en vérité, c'est un combo anti-gènes. C'est vraiment un combo anti antigène qu'il faut, parce que avec tes perks, tu pètes les gènes éventuellement qui sont à côté de toi, et avec les euh, les serviteurs tu pètes les gènes qui sont loin. Et entre les deux tu fais des euh, tu fais des chases. genre surcharge je pense que sur lui ça peut être hyper chouette ça peut être hyper chouette d'avoir des combos euh, anti, euh, anti-général alors bien sûr les serviteurs ne bénéficient pas et tu vois tu envoies ça tu fais le tour euh, tu gagnes à chaque fois Quelques secondes, précieuses, lors d'une chaise, pour aller t'occuper principalement de, euh, ben, juste des moteurs, en fait, ou des chases. ou quoi. Tu fais ton office. Voilà. Tu surveilles les zones Et ça c'est bon ça. Je commence à comprendre l'intérêt euh, hyper fifou que tu peux avoir. Éventuellement une chérie pour bloquer les jeunes, mais c'est pas euh, c'est pas dit que ce soit nécessaire tu vois. Ouais. Hop là, je l'envoie faire le taf et, et je vais en chase. Bienvenue Merlin, merci pour ton follow. C'est une là. Où est-ce qu'elle m'emmène? ok. Pas encore tout à fait ça. Et je pense qu'il y a un moyen. Les crochets flagellateurs. Ouais, les crochets flagellateurs. En fait, ma perc, euh, mon combo... Hop là. Ah, le taf. Juste besoin qu'ils soient en régression en fait. Regardez. Juste besoin qu'ils soient en régression. Regardez On sait qu'il y a quelqu'un là. Ah, attendez. Peut-être est-ce que. Il y a la paire qui me semble du cochon qui donne une indication sur. Euh... Les moteurs en régression. C'est fort ça, c'est fort ça Dwight. On va avoir qu'un serviteur. Absolument, tu vas avoir qu'un seul serviteur sur le terrain. C'est à ça qu'on reconnaît les Dwight. Oh T-bag, c'est pas gentil Gen tap, est donc fort contre lui. Gen tap. Absolument, on peut contrecarrer le truc mais.. Mais quelque chose hein. Je flaire quelque chose dans le... dans l'oppression de moteur. On le faire tout seul. On va voir ça. Ok, on va La laisser là. Vous voyez qui casse les trucs vite, je veux dire les deux autres. Pas va bien Non mais n'importe quel serviteur peut casser vite en fait. C'est ça le truc. N'importe quel serviteur... Tu... N'importe J'arrive Ok, c'est bon ça. Ok, elle est là. Feng, feng. Ok. J'ai ma perte. Anti-palette qui est activée. Ah, tu vas voir. Va... Tu vas à l'intérieur, très bien. Là, c'est bon. Franchement, je vois. Euh... Un ah, fonctionnement intéressant hein. Je vois un fonctionnement intéressant. L'intérêt va être dans l'oppression le... sur les moteurs. Oh ben dis donc Oh ben double dis donc Je pense qu'elle est morisable. Je t'ai vu, hein Ah, comme même. Adopter bien sûr. Je veux l'adopter. Attention, attention mesdames et messieurs. Le mori. Oh, violent. Tant de brutalité. Oui, parce que tout ça ça suffisait pas, tout ça ça suffisait pas. OK. Très bien, très bien. C'est horrible. C'est horrible, mes chouettos Tiens. les hein Il y en a un qui a les pouilles, les pouilles, les Je le trouve, euh propre que la moyenne même s'il a toujours des.. Euh, J'ai pas vu beaucoup de gens jouer sale, mais je pense à la patate à l'avenir. Euh, une fois la première vague passée. Là. Je lui bloque l'avant. Et je prends un sandwich. Voilà. Oh go sandwich Donc je sais un peu mieux comment on joue. Mais je trouve intéressant, franchement, je trouve intéressant, je trouve intéressant. Comme euh, gameplay, je le trouve chouette, je le trouve rigolo. Pour moi, ce qui est au-dessus du trio survivant, tueur et maps, map, c'est la Pour moi, la map, elle, elle, elle carry absolument tout, tout le reste. Hop, ouais, j'ai pas besoin de monter. Il vient d'aucune licence. Donc, c'est ça. Merde. Non. C'est débile, ce que tu viens de faire. Non. J'ai dit non Non C'est nul Tu es mauvais, Jack Pour l'avoir gratuitement. Absolument, avec les éclairs différence entre serviteurs j'ai pas encore dessiné toute la, la, la différence entre serviteurs je pense c'est la subtilité qui manque non mais non mais sort t'es foutu ça mais pourquoi tu mais Allez, un deux soleil soleil soleil oh. Pff. Ah. Pff. Ah. il fallait que ce soit Quentin Fallu que ce soit Quentin. Bravo Bravo Ils ouvrent les placards, absolument. C'est un peu euh, la version améliorée des... Euh... Vélociraptor. <rire> ok <rire> Les gars, y a, a quelqu'un qui est en danger de mort hein. <rire> Les amis, il y a votre ami qui est en danger Les... Les amis Les amis Les... Il, est en... il va pas bien, il souffre Revenez! Revenez! <rire> oh! Oh! <rire> Le Scooby Gang. Culotte. Ah! Tu l'as cherché Tu l'as cherché Tu l'as cherché, cherché. Récompense-moi par une palette, s'il te plaît. Une palette, trappe. Ok. Ok. J'ai aucune idée de peut-être où peut être la, la trappe. Dans ce endroit. Pauvre mec qui est au milieu. Oh, le bot qui a pris de la trappe